Ferme, je resterai ferme jusqu'à la fin Je serai fidèle, toujours fidèle Je serai fidèle jusqu'à la fin Fidèle, fidèle Fidèle Fidèle Je serai fidèle J'ose pas la faire Je resterai ferme. Je resterai femme Je resterai femme Je serai fidèle Je serai fidèle Toujours fidèle Fidèle, fidèle Fidèle Et je courais jusqu'au bout, car la couronne oh, m'attend, je serai toujours à mon poste, comme à Bakouk, malgré la persécution. Thank you.